Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Etienne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et que j'avais envie de vous partager ça et aujourd'hui je vous propose de suivre avec moi l'avancement d'un projet personnel. Ce projet il s'appelle Rakura et laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Rakura en fait c'est une idée que j'ai eue en avril 2020 quand je m'ennuyais pendant le confinement. J'aimais bien développer des sites et faire des escape games et en regroupant les deux, et eh ben j'ai développé un site pour créer des escape games. L'histoire est un peu plus longue et pas forcément très intéressante donc c'est pour ça que je vous passe les détails mais en gros, en avril 2020, j'ai entrepris de créer ceci. Donc en parallèle de mes études en école d'ingénieur, je développe depuis maintenant un peu plus d'un an et demi ce projet et j'y apporte régulièrement, euh, plutôt une fois par mois, une grosse mise à jour avec plein de nouveautés. L'intérêt de cette petite série et de ces mini vidéos, c'est en fait de vous partager cet avancement et de vous montrer un petit peu comment ça se passe, les galères qu'il peut y avoir, ça peut être intéressant de les partager avec vous. Et ça peut me permettre également d'avoir un peu plus d'interaction avec vous et d également d'avoir des retours sur ce qui pourrait être modifié, ce qui est pas mal et ce qui est amélioré. Donc voilà, donc j'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. C'est le premier épisode, donc je me lance, je ne sais pas comment le faire, comment l'introduire, etc. On verra au fil des vidéos, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Donc comme je l'ai expliqué, Rakura, c'est un site pour jouer et créer des escape games en ligne. C'est une plateforme du coup web, où vous avez accès à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Si vous êtes plutôt un joueur, et bien vous avez des histoires qui sont proposés par les membres de la communauté ou si, si vous êtes un créateur, vous avez la possibilité de créer vos propres histoires, bien évidemment vous avez un lien dans la description qui vous ramène vers le site Rakura, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Actuellement on est en mois de novembre et je prépare la mise à jour pour décembre. Décembre ça marque la fin de l'année et, et du coup on a besoin d'un événement un peu marquant. C'est pour ça que pour le mois de décembre je suis en train de préparer un nouveau jeu qui arrivera sur la plateforme et ça démontrera un petit peu la puissance de l'outil. Enfin j'espère parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place et qu'il euh, y a beaucoup de travail à apporter. Donc on a un jeu à développer mais on a également bah, la plateforme à améliorer. Pour pour cette mise à jour 1.12, j'ai prévu d'améliorer grandement l'ergonomie. Bien évidemment pour les côtés joueurs, mais également pour créateurs. Vu que je suis seul à penser la plateforme et à la développer, j'ai pas forcément les meilleurs moyens pour rendre ça intuitif. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà rassembler tous les outils. Par exemple en mode interface, quand on va modifier du texte, on aura regroupé toutes les options liées au texte, la taille, la police d'écriture, etc. Donc la première étape, c'est bien évidemment de regrouper tout ça pour que ce soit plus agréable et plus facile à manier. Et c'est également de rajouter, par exemple, des petits boutons plus ou moins pour agrandir ou diminuer plus rapidement les tailles, les bordures, etc. Donc ça, j'ai déjà commencé à travailler sur l'ergonomie. C'est un peu long parce que j'essaie de trouver le meilleur moyen, la meilleure approche, mais je travaille au fur et à mesure pour rendre ça beaucoup plus simple. Une autre nouveauté également que je suis en train de développer qui va être fortement intéressante, bouger des éléments en jeu directement. Si vous n'êtes pas familier avec la plateforme, il y a un mode de jeu qui s'appelle Interface et c'est comme un peu de la 2D où vous avez une fenêtre avec à l'intérieur des images, etc. On place nos éléments dans cette fenêtre. Actuellement, ils sont statiques, ça veut dire que pour l'instant en interagissant on clique juste dessus Ce que j'aimerais faire c'est qu'on puisse les déplacer avec la souris Par exemple une image, euh, je sais pas moi, une caisse qui cache euh, un coffre On prend la caisse, on la déplace et on a le coffre dessous qui nous permet d'interagir avec Donc voilà ça apporterait un peu plus d'éléments et ça serait je pense plus sympa donc on va développer ça tout de suite. Pendant que je suis en train de développer cette nouvelle fonctionnalité, je voulais parler un petit peu de l'infrastructure et de comment RAKURA marche. Ça fait à peu près maintenant 5-6 ans que je fais du développement web, donc j'ai commencé avec de l'HTML et du PHP. Et il y a deux ans avec ma formation, on a euh, découvert le Vue.js. C'était tout nouveau pour moi, c'est un framework JavaScript, je ne connaissais pas du tout, je suis plongé dedans et maintenant bah, j'ai un peu du mal à en sortir. Donc RAKURA en fait fonctionne sur du Vue.js, mais... Pas seulement. On est sur une surcouche de Vue.js qui s'appelle Nuxt, qui permet d'avoir des pages de rendu statique. Ça nous permet en fait d'indexer nos pages par le robot Google. Et donc, ça va nous permettre d'être sur Internet quand vous tapez, par exemple, Escape Game en ligne. Si vous recherchez bien, vous allez voir RAKURA apparaître. Donc, NUXJS, c'est une surcouche un petit peu qui apporte pas mal de fonctionnalités déjà implémentées. Donc, c'est très bien pour ma part. J'avais déjà tout ce que je voulais déjà implémenté de deux heures. Du coup, voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai pu commencer à développer un petit peu un prototype de déplacement de meubles. Donc, pour l'instant, je les ai appliqués sur les images. Ça vous permet, en fait, de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Bon, bien évidemment, c'est un prototype, donc il y a des améliorations qui vont être apporter et il y a des choses auxquelles il faut que je réfléchisse parce que par exemple un meuble ou un composant qui se situe dans la vue il peut avoir différentes interactions au passage de la souris les premières interactions c'est par exemple il est masqué et quand on passe la souris dessus ça va l'afficher Il faut que je vois comment je vais faire pour implémenter tout ça par exemple définir que euh, le meuble et eh bien il est masqué quand je passe la souris dessus on puisse le voir et quand la souris est dessus on puisse le déplacer également et quand on relâche et qu'on quitte le meuble il ne soit plus visible. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Donc en termes de compatibilité, il va falloir regarder tout ça, voir si c'est possible. Pour l'instant, je préfère pas euh, tout implémenter directement, mais faire petit à petit. C'est-à-dire que là, par exemple, un meuble, si euh, on lui dit qu'il peut bouger, et eh ben on désactive pour l'instant toutes les autres options de passage de souris, etc. Je sais que c'est un petit peu dommage, mais pour le moment, je dois faire comme ça pour bien voir si ça s'intègre correctement à l'intérieur du site. Bon allez, il faut que je développe tout ça, il me reste pas mal de choses à faire. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai bien avancé le déplacement dans les jeux. On peut maintenant déplacer, comme vous le savez, des images ou des textes dans notre jeu. J'ai également ajouté un petit bouton tester votre salle, ça permet en fait au créateur d'aller directement dans la salle et de la tester sans avoir à passer par toutes les étapes qu'il y a avant. J'ai également ajouté un resize automatique de la page, c'est-à-dire que si on change la taille de celle-ci, le jeu va changer automatiquement. Et j'ai également fait pour n'importe quel type d'écran d'afficher le jeu au centre de la page, comme ça c'est beaucoup plus agréable à jouer. Et j'ai également implémenté des options par défaut par salle, ça permet en fait de définir des couleurs et lorsque par exemple on crée un nouveau meuble, au lieu qu'il soit par défaut blanc et noir, il aura eh bien, euh, les éléments qu'on lui a attribués par défaut. Bon il me reste pas mal de fonctionnalités à implémenter, à tester et également un jeu à terminer. Bon, eh bien on se retrouve quelques jours, voire quelques semaines plus tard, parce que j'ai eu pas mal de travail et que j'ai beaucoup avancé. Donc pendant que j'avançais déjà ce que j'avais à faire, je me suis ajouté des nouvelles contraintes. Comme par exemple refaire la page de jeu entièrement, pour avoir un nouveau style, un nouveau design, ce qui du coup ajoute des options lors de la création du jeu. Il fallait donc paramétrer tout ça. J'ai également ajouté une fonctionnalité qui pourrait être très sympa, ce sont les succès. Si vous jouez à des jeux vidéo, vous savez que par exemple, quand vous finissez une certaine mission, eh bien vous déverrouillez des succès. Et c'est un petit peu un moyen de récompenser le joueur en lui disant « bah Voilà, t'as réussi quelque chose d'assez exceptionnel. » Du coup, j'ai implémenté ça dans les jeux sur Rakura, Vous avez la possibilité de créer des succès et vous avez la possibilité de les donner au joueur quand, par exemple, il résout une certaine énigme. Il y avait quelque chose qui manquait, c'était un peu de la pression dans les jeux. Du coup, j'ai ajouté une option qui permet de mettre un timer sur le meuble. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez pour la première fois le meuble, vous allez avoir un petit timer en haut qui va défiler du nombre de secondes que vous avez défini. Et du coup, ce timer, une fois enclenché, il y a deux possibilités de l'arrêter. La première, c'est tout simple, il atteint 0, et du coup, le meuble se déverrouille automatiquement. C'est pour ça que l'autogestion est désactivée, et donc, il faut paramétrer des conditions. La deuxième option, c'est le joueur qui rentre une réponse dedans. Si la réponse est bonne, bah tant mieux pour lui, sinon, si elle est fausse, eh bien tant pis. Voilà, donc, en quelques semaines, j'ai eu le temps d'ajouter énormément de choses. J'ai pas la liste sous les yeux, mais c'est vraiment beaucoup. J'ai même eu le temps d'imprimer des stickers pour Akura. Je les trouve très jolies, ça me fait plaisir. Et j'ai également fini l'histoire du nouveau jeu. Bon, vous l'aurez compris, cette mise à jour 1.12, c'était vraiment quelque chose de crucial pour moi. J'ai passé énormément de temps, énormément d'énergie, parce que c'est un petit peu la fin de l'année, je voulais marquer le coup. Et du coup, j'ai bossé comme un fou là-dessus pour vous proposer beaucoup plus de possibilités. À l'heure où cette vidéo sort, la mise à jour est en ligne. Vous avez la possibilité d'aller découvrir le site et les nouvelles fonctionnalités. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment un challenge pour moi de tourner en même temps que je code, c'était assez compliqué, <rire> ça m'a pris pas mal de temps. Et là je pense que je vais mettre un petit peu raccourci de côté pendant un mois peut-être, pour pouvoir me détendre un petit peu et retrouver de l'énergie. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que ce concept vous a plu, si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, on se retrouve très vite, à très bientôt, et joyeux Noël.